Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 244 de cette journée. Nous allons jouer aujourd'hui à Inc. Inc est un jeu qui fait, attention, tenez-vous bien, qui fait 14 mégas de bah de poids en fait, 14 mégas. Donc euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai regardé un petit peu. Euh, je sais pas du tout s'il est long ou pas, en tout cas, il est léger. Et vous allez voir, c'est un jeu... C'est un jeu un peu comme on pourrait trouver dans Thomas Alone, sauf que c'est pas vraiment pareil. Vous allez voir. Donc on va y jouer. Vous voyez, euh, déjà, graphiquement, c'est assez simple. Hein. En même temps, pour faire tenir ça dans 14 mégas, il euh, faut y aller quand même. Même si on faisait très bien ça à une certaine époque. <rire> dans des cartouches de jeu Game Boy. Non, même pas, dans quelques mégas, on faisait des jeux complets. Alors, on est parti. Euh... Bon, on est parti. Alors ça se joue au clavier. Ça se joue pas à la souris. Euh... ça se joue pas... Comment ça s'appelle Ça se joue pas à la manette. Et on est parti. Ah, quoique, il y avait marqué... Non, je suis, je suis un peu con. Je vous dis, on se joue pas à la manette. Mais s'il y avait marqué qu'on pouvait jouer avec A. Donc, on va jouer à la manette. J'ai dit n'importe quoi. Alors, on peut sauter avec A. On peut se déplacer avec AD ou, A, ou les flèches, en tout cas. Et le but, c'est de se rendre au petit carré de couleur. Alors là il me dit de jump parce qu'en fait vous avez pas vous savoir que plus on, plus on bouge c'est un, euh, un peu comme Super Meat Boy. qu'on laisse des traces en fait quand on, quand on marche et quand on touche les, les obstacles. Et vous voyez que là, les obstacles apparaissent uniquement quand on leur met de l'encre sur la tronche. Vous voyez qu'on voit le décor qui apparaît, donc on voyait qu'il y, y avait bien quelque chose en plein milieu. Et donc du coup, hop, là on meurt évidemment. Ça me montre qu'il y a un trou parce que si je regarde comme ça, hop, on voit bien le trou et donc le but c'est de sauter. Alors, ah oui, faut, on peut faire un double saut qui jette de l'encre un peu partout. Alors, wall jump. Hop. Ah oui, voilà. On fait, voilà. Comme, comme, comme je disais, on, est, on se croirait un peu sur Super Meat Boy, parce que, vraiment, c'est... Vous avez vu, le, le saut contre le mur, c'est vraiment pareil. Hein. Je me demande si c'est pas quand même bien, bien aspiré, quand même. Euh, voilà, et c'est parti pour des niveaux où Qu'est-ce que je vais devoir faire dans les niveaux De toute façon c'est des niveaux où on est obligé de perdre, à moins qu'on les connaisse par cœur. <rire> yup, alors ce qui est très joli voilà c'est qu'il y a plein de couleurs. Voilà. On a un con, vous voyez, vous voyez, <rire> ça donne envie. Hein. Alors, on avance, on avance, on avance tout doucement, ah, il y a un truc là. Alors ce qui est pratique c'est voilà, que le double saut jette de l'encre un petit peu partout. Donc vous savez ce que vous devez faire une fois que... Par contre, on n'a pas le droit d'aller dans les bords, évidemment. Alors, je suis, je suis juste un petit... Un peu, petit peu, bête, mais voilà. Le but, c'est d'aller jusqu'au... Ouah, comment ouais, alors où on... Alors, le but, on va là. On va éclabousser un petit peu, on ne sait pas trop où on est. La technique c'est vraiment d'éclabousser, je pense que si on se démerde bien juste en éclaboussant, en faisant des doubles sauts, comme ça, on doit pouvoir déterminer la gueule de la pièce avant même d'y être arrivé. Après le but c'est quand même d'arriver à monter. Merde Je suis un handicapé, j'arrive même pas à sauter. En fait le but c'est voilà, pas forcément d'avancer puisqu'on peut faire des doubles sauts. C'est ce qui est la, la grosse différence avec Super Meat Boy, c'est que Super Meat Boy, il n'y a pas de double saut et puis on voit les obstacles aussi au passage. Ah ta mère Voilà. Voilà ta mère, ta soeur, ton. ta mère. Donc je comprends que le jeu soit léger à faire. Hein. Euh... Ouais. vu que Vu qu'on voit. Enfin c'est vraiment. ça doit vraiment être très très vectoriel. La technique de faire des doubles sauts. Donc là, j'imagine qu'il y a un bord là. Hop, technique, yep, technique du jet d'encre. Oh mon dieu Des ennemis Oh putain Alors qu'est-ce qu'on leur en fait faire aux ennemis On les laisse dessiner un peu le décor Ok donc je suis pas mort, je sais pas si on peut mourir en fait. Ok. Alors on va essayer de monter l'eau, mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait des ennemis en fait. Ah, il faut leur péter la gueule tous les deux, pour ouvrir le portail. Ok. Sachant qu'en fait, plus il y a de l'encre, ah oui, il faut le savoir ça, plus il y a de l'encre, plus ça a l'air de glisser en tout cas. Voilà, donc on est obligé de détruire la tronche aux ennemis, sachant que ça nous fait faire des, des à-coups. Alors faut, le, faut sauter dessus, hein, on peut mourir apparemment. Et bah c'est pas si facile que ça à contrôler ce petite bête, une fois qu'il faut être précis. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ah non, oh non, ça c'est pas juste ça par contre. Alors c'est très dur de se faire tuer par cette bestiole mais on y arrive. Hein. En fait c'est juste incontrôlable, ça glisse comme pas possible quoi. Ah ça glisse, ça glisse, on se croirait dans.. On se croirait dans.. dans Interville. Ya yeah. en fait c'est une épreuve de, voilà, de ouf. Youhou Donc il faut vraiment se maîtriser ses mouvements. Parce que contrairement au décor, eux, ils réapparaissent, hein. Ils réapparaissent tels qu'ils étaient. Ah non Mais c'est tellement pas contrôlable Faut aller tout doucement. Faut être méthodique Ta mère Hop Hop Non On va commencer par cela. En fait, le plus dur, c'est vraiment de le contrôler, c'est pas tellement le... Ah non qu'il a tendance à faire beaucoup de mouvements pour rien. Surtout que quand, euh, quand, quand, on, quand on les explose, bah vous avez vu ça fait. ça me projette. Euh... Ouf, ouf. Voilà, on a passé le niveau, je sais pas du tout. À quel niveau j'en suis, je sais pas du tout s'il y a une... Combien y en a Alors je joue à peu près... Euh... J'aurais dû mettre un chrono encore une fois. Mais je joue... À peu près... Juste pour voir... Ah non Oh là là, d'accord, le niveau se déplace. Ça veut dire que là, il faut aller détruire tous les ennemis. Le but c'est surtout pas de se faire tuer Oh non Alors ça c'est pas du jeu ça par contre Hop hop Parce qu'en fait il suffit de il suffit de, de se faire démonter par un en arrivant un peu trop sur le côté Ou alors de, de rentrer dans le décor hein. Tout simplement. Oh non Ah, c'est super dangereux de faire ça, en fait. En fait, euh, en fait, ça va juste être, être énervant, ce jour-là. Il est sympa, mais... Je pense qu'il est très rageant. Vous imaginez votre là faut que je le tue sans, sans forcément... Oh putain, j'ai pas intérêt à mourir. Ouh On a passé le level. C'est quoi ce truc là-haut Il y a un truc là-haut, je sais pas ce que c'est. Et ça me perturbe, comme si c'était une sorte de, de vie ou de... Attends, je vais essayer de le prendre. Ok, donc je sais pas du tout ce que ça m'a donné. En tout cas... Euh, Est-ce que ça va me servir Je ne sais pas. C'était juste un niveau pour ça en fait. Hein. trop loin Mais c'est pratique d'avoir ce, ce, ce jet d'encre là de voilà oh non des ennemis j'aime pas ça en tant qu'il aime avoir des ennemis Sur tout cela, à, ah. oh et un. Hein. C'est très dur à se stabiliser. Non, ta mère. T'as pas intérêt à mourir. T'as pas intérêt à crever. Oh putain. Yolo. Iouh. là Je vous jette de l'encre. Bah. Dans votre gueule. Dans votre gueule. Yo. Non. Et là, j'imagine qu'il faut descendre. Hop. Là, typiquement, il était facile celui-là. Allez, on jette. S'il vous plaît, montrez-moi les décors. Non Non Oh non Ah c'est pas drôle ça. J'aurais pu retomber dessus quand même. Mais je suis un petit peu handicapé. En fait c'est super dur de remonter sur la plateforme. Quand on se dit qu'il y a un ennemi dessus, c'est pas si simple avec lui, Ah, hein. oh, ta soeur non, non Ta soeur. Oh, oh, oh. Je sens que ça va être bien prise de tête. Hop. Hop, hop. Et non. On finit ce niveau, et puis on arrêtera, je pense, cette, ce test-là. Euh, en tout cas, je pense qu'il doit y avoir tout un tas d'autres. Et Hop, on va essayer de se finir ce niveau. Parce que j'ai quand même ma fierté à défendre. Et que j'en ai quand même un petit peu! Ouf. Voilà! On excite. Donc j'ai fait le niveau 20, et je sais pas du tout combien il y en a en tout parce qu'on peut pas revenir, on peut revenir que sur les niveaux qu'on a déjà fait. On peut pas aller voir le nombre de niveaux au total. Euh... Donc. Ce jeu-là, bah 14 mégas, euh, il doit coûter vraiment pas cher. Euh, je vous dirai bien le prix, mais là je l'ai pas sous les yeux, puis je vais pas aller voir sur Steam. Regardez, ça doit coûter moins d'un euro, ça doit être du 50 centimes. Euh, Casse-tête, voilà, bah, c'est un casual évidemment. Euh, quand vous avez du temps, quand vous avez envie de, de, de jouer des jeux de ce genre-là. En tout cas, voilà, c'est tout simple. C'est pas très très beau. Voilà. La musique est sympa. Bon, du coup, j'imagine que c'est toujours la même, hein, de son euro. Le petit bip bip bip bip, au bout d'un moment on avait un petit peu de claque, le splaf plaf aussi un petit peu, hein. Voilà, mais sinon c'est sympa, je regrette vraiment pas, j'y rejouerai peut-être. Voilà, histoire de voir jusqu'à où ça va. Parce que c'est intéressant de savoir où est la fin du jeu, surtout que là on sait pas vraiment. Donc, du coup c'est un peu un mystère, on dit, ah je veux savoir. Bon, puis on va sur internet, mais... Donc je vous dis, euh, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis que si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, si vous avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, faites connaître ce jeu, faites connaître cette chaîne, si si le cœur vous en dit. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de Stage One. Salut